Wraith My Boat, c'est l'histoire de trois passionnés de mer, une marque qui a été créée en avril 2014, qui part du constat qu'une personne sur trois souffre du mal de mer, et une personne sur dix souffre du mal des transports d'une manière générale. Nous avons donc conçu le premier vêtement qui permet d'améliorer la résistance au mal de mer et au mal des transports. Quand vous êtes au volant d'une voiture, vous n'êtes jamais malade, parce que vous êtes tonique, vous anticipez les mouvements de la route. Lorsque vous passez sur le siège passager ou à l'arrière du véhicule, ça se gâte. Parce que vous avez perdu en tonicité, vous subissez les événements et vous pouvez basculer dans un état nauséeux. En bateau, c'est la même chose. La différence d'état entre les deux situations, c'est que le barreur comme le chauffeur ont un corps qui est complètement tonique, alors que le passager, qu'il soit dans la voiture ou dans le cockpit du bateau, ont un corps qui est totalement relâché. Ils vont subir l'ensemble de ces mouvements et être beaucoup plus rapidement gagnés par la nausée. Nous utilisons une membrane qui a en fait la capacité à rendre le produit complètement barrière aux infrarouges. Les infrarouges, il se trouve qu'on en perd en permanence. C'est de la chaleur que vous perdez, c'est donc de l'énergie qu'on libère. Cette énergie va continuer à se dégager du corps, va quitter la peau, arriver sur le tissu et la membrane et être renvoyée vers le corps jusqu'à 3 à 7 cm de profondeur. Et cette chaleur va, en revenant dans le corps, lui permettre de reprendre de la tonicité musculaire et donc mieux résister à l'ensemble des mouvements que le bateau, le véhicule vont infliger au corps humain. Nous obtenons avec nos vêtements plus de 80% d'effets positifs sur le mal de mer et sur le mal des transports. Notre gamme est composée de vêtements de première couche, des vêtements qui se portent sous un vêtement ou seul, à même la peau. Elle est composée également de polos, qui se veulent esthétiques. Elle est composée, enfin, de vestes softshell, qui sont à la fois déperlantes, coupe-vent et chaudes. Pour acheter nos vêtements, c'est tout simple. Rendez-vous sur www.whereismyboat.com Vous trouverez sur ce site la liste de nos distributeurs si vous voulez acheter en magasin ou lors des salons nautiques auxquels nous participons et d'autres salons à venir.